Communication du Parti démocratique gabonais. Dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mars 2023, aux environs de 3 h du matin, un bateau de la compagnie Royal Lube, baptisée baptisé Esther Miracle, a coulé au large des côtes de Libreville alors qu'il tentait de joindre Port-Grançois. Au moment où nous exprimons, et selon les éléments d'information fournis par le gouvernement, nous disposons des données suivantes. Trois personnes décédées, 123 personnes rescapées, 25 personnes disparues. Il s'agit là d'un bilan provisoire particulièrement dramatique. Le Parti démocratique gabonais a donc une pensée très émue pour les familles endeuillées et éprouver auquel il assure son soutien total. C'est d'ailleurs ce qu'a fait immédiatement le président de la République chef de l'État, son Excellence Salihon Gondima, qui a déclaré, je cite, « Je me suis rendu au chevet des rescapés du naufrage cette nuit au large de Côte-du-Garon de lesther pour leur exprimer toute ma compassion et mon soutien. Mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées, sans le courage, la réactivité et l'efficacité des services de secours, le bilan de ce drame aurait été encore plus effroyable. Ils ont toute ma gratitude et ma reconnaissance. A la suite du président de la République chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Parti Démocratique Gabonais salue l'action de secours conduite sous l'autorité du gouvernement par les services compétents. Il encourage les uns et les autres à redoubler d'efforts dans les recherches pour retrouver les victimes de ce terrible naufrage. Tout en se félicitant des dispositions administratives prises, notamment la mise en place d'une cellule de crise au ministère des Transports, le Parti démocratique gabonais soutient avec toutes les procédures d'enquête judiciaire, administrative et technique qui permettront de faire toute la lumière. Sur les circonstances de cet accident qui endeuille de nombreuses familles de notre pays et d'établir aussi toutes les responsabilités. D'ici là, le Parti démocratique gabonais en appelle au sens de la mesure, de la décence et de la dignité qui conviennent en pareille circonstance. En considération de tout ce qui précède et sur instruction très ferme du distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les activités programmées dans le cadre de la commémoration de son 55e anniversaire. Cette décision fondamentalement humaniste et de responsabilité est celle qui est comprise et attendue par les militantes et militants du Parti démocratique gabonais et l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie.